je vais passer une belle journée. Et plus fort. Je vais passer une belle journée. Encore plus fort. Je vais passer une belle journée. <rire> wow! Super! Maintenant, on le dit en chuchotant. Je vais passer une belle journée. Plus bas. Je vais passer une belle journée. Encore plus bas.